Vous êtes-vous déjà senti débordé par des dossiers urgents au point de prendre du retard sur vos priorités Ah oui, ça c'est sûr. Moi aussi, euh, moi aussi. Alors on a la formation qu'il vous faut pour vous aider à planifier vos priorités. Ah, ok. Yeah, cool. Vous y apprendrez par exemple que si on fait toujours passer en premier les petits dossiers, même s'ils prennent peu de temps, on n'arrive plus à caser ses véritables priorités dans son programme. Alors que si on s'occupe d'abord des tâches importantes, on a tout à fait le temps pour s'occuper des plus petits sujets. Ok, plus comme ça, oui, c'est évident. Pour ne plus vous laisser submerger par une multitude de tâches et devenir le patron de votre temps, rendez-vous sur segos.fr. Et vous pourrez m'aider à planifier mes formations aussi Pour découvrir toutes nos formations 3 heures chrono.